Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir yeah, un œuf yeah. yeah, yeah. Kinder yeah, yeah. avec Lobi. Alors, qu'est-ce que t'as eu Lobi Et c'est quoi Macha et Mishka. Montre-moi ton œuf que je le vois. Il est trop Il est gros, hein? Qu'est-ce que tu veux, toi Tu veux le chocolat ou le cadeau qu'il y a dedans Qu'est-ce que tu aimerais C'est quoi <rire> Bah là, moi, tu me donnes le cadeau. Non. Allez, ouvre le machin, On va voir ce qui se casse dedans. Moi, je suis pressée. Hein. Oui. Et toi, l'oubli de presser oui. C'est Sûr, je vais te faire. Mmh. Il y a des patates. Il y a des patates, non Il y a des patates qui couillent. Merci, Louis. Allez, on y Tu peux finir le ah. Oh, le gros Love Kinder. Fais voir, attends. Fais voir que je le vois, que je le touche, parce que moi, j'ai l'habitude de toucher des tout petits au Kinder. Mais là, celui-là, il est gros. Hein. Waouh. Oh, c'est le support pour faire tenir l'œuf. Ouais, on y entend. Ouais. Oh. Et voilà. Là, pas comme ça. Ah, ben là, hein, c'est pas le petit œuf Kinder, là, hein. Tu veux que je t'aide à mon frère non. Bien sûr. Il est trop défoli. Attention. Euh... Il <rire> est Et oh, qu'est-ce qu'on découvre, Louvi Un gros Il y a un gros cadeau, hein Il y a Ouh. le gros œuf et il y a le gros cadeau en dessous, hein oh, la fin... Ah, bah ben, tout est dur, là hein. Plus Alors... c'est gros, plus c'est dur à ouvrir. Oh, oh, oh qu'est-ce qu'il se cache en dessous, oui. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Hein? Mouf! oh! plus wow. c'est super déjà ce que t'as eu. Macha, un bebé. Et nous avons eu... Qui c'est qu'on a alors C'est Macha. La petite fille, elle s'appelle comment, Loubi Macha. Masha, Masha Voilà ce que Loubi a eu euh, dans le Kinder. Euh, euh, Mais Loubi est plus intéressée à manger du chocolat. <rire> Et voilà ma chat avec son petit chapeau ah, petit sa -tête. petite robe mmh. elle est super mignonne dis donc mmh. tiens je te la donne mmh. va lui manger du chocolat un petit peu Ah, mmh. oh, pourquoi Elle bien le chocolat ma chat mmh. Non. Alors, elle aime bien. Non. <rire> Sayonara, mettez des pouces bleus et abonnez-vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé ouvrir l'œuf. Et toi, Loubi Qu'est-ce mmh. que tu as aimé le plus mmh. Le chocolat ou machin oui, Ouais. Mmh. Merci et à très mmh. bientôt. Mmh.